Bonjour à toi chers spectateurs et j'ai l'impression de dire ça souvent dernièrement au niveau des chroniques en duo mais donc sujet compliqué euh, parce qu'on va parler de novembre de Cédric Jiménez dont le résumé je vais le faire le plus simplement du monde possible euh, les attentats du 13 novembre et on va suivre les 5 jours d'enquête pour essayer de retrouver deux des terroristes qui euh, sont en liberté quelque part dans Paris on ne sait pas où et on va voir un petit peu tous les services de police en fait, euh, se mettre ensemble pour retrouver ces deux personnes. Mmh. Je n'ai pas envie de trop m'attarder sur les détails du scénario pour le résumer, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Euh, je pense que le film vaut le coup d'être découvert en ne sachant que ça, parce que du coup on va un peu mieux comprendre, je pense, que le réalisateur a voulu nous faire vivre. Et pour en parler avec moi, bah, j'ai tout de suite pensé à lui... Parce que de un, j'aime bien faire des vidéos avec lui cette année et que j'arrête pas de l'avoir régulièrement, donc je suis très content. Mais <rire> au-delà de ça, c'est surtout parce qu'on avait parlé ensemble de Back Nord. C'est vrai. Et je me suis dit que quoi de plus cohérent que de parler avec toi du nouveau film de Cédric Jiménez, mm -hmm. qui encore une fois parle d'un sujet très politique et très ancré dans l'actualité. Comment vas-tu mon cher Kevin Ça va bien. Et toi Bon écoute, euh, je vais être sincère avec toi. Mm -hmm. Lorsque j'ai découvert ce projet, ma première réaction, ça a été pourquoi Ouais. Je me suis vraiment demandé si en 2022, on avait besoin de voir un film sur les attentats du 13 novembre. Bah, Ça reste toujours encore un sujet euh, à débat, je pense. Ouais, Mais tout comme à l'époque, je me demandais aussi si c'était juste qu'on ait un documentaire qui certes soit sorti sur Netflix, mais sur les attentats ouais. du 13 novembre. Je m'étais demandé aussi si ça valait le coup. Hein, bah, Celui-là était encore plus récent, euh, d'ailleurs, euh, Je crois qu'il était sorti 4, hein. 4, 4 ans, ouais. à peine 4 ans. C'est possible, Alors, je ne l'ai pas vu perso. Je n'ai pas forcément envie de le voir. Il mais... est dur. Honnêtement, pour l'avoir vu, il est très dur, parce que ouais. là, on est même plus sur du travail de cinéma, on est sur du la... ah bah oui. travail documentaire, et ça en ça plus accroché aux témoignages de plusieurs personnes qui ça ont ça été qu au est... centre soit du sure. Bataclan, soit du Stade de France. Donc, c'est... C'est très dur, c'est très dur à suivre. Je pense que je le regarderai, mais pas tout de suite. Je n'ai mmh. pas trop envie de regarder ça, mais euh, oui, je, je me doute que c'est pire encore, parce que là, on n'est pas du tout dans la fiction, on est dans un documentaire. Donc... Tout à fait. Mais, euh, ouais, ton, ton questionnement, du coup, il est, euh, il est un peu le même que beaucoup de personnes, je pense. Et euh, je pense qu'il y a des gens qui trouvent ça nécessaire et important, et mmh. d'autres qui n'ont pas du tout envie d'une quelconque manière de revivre euh, ça. Donc, euh, moi, je me suis pas dit ça. J'ai trouvé. Euh, moi, j'étais plutôt curieux mm -hmm. de voir ça. Parce qu'il euh, y a eu l'effet Back North. Euh, sur, euh, on avait beaucoup aimé le film, on en avait parlé, on avait fait une vidéo au dessus le film a énormément marché. Et après, quand on annonce un projet sur euh, cet événement-là, fait par ce réalisateur-là, moi j'étais plus dans euh, la curiosité de savoir comment ça allait être fait. Mm -hmm. Et puis quand j'avais vu que c'était avec Jean du Jardin aussi, j'étais très curieux. Mais après, tu as la question, après coup, de te dire est-ce qu'on a vraiment besoin de ça Même moi, je me suis posé la question, mais pas tout de suite. Mm -hmm. Mais euh, voilà, euh, je vois. Euh, je, pense, je pense à ça parce que tu, tu parles de ça. Euh, quand tu vois vite fait des, euh, des petites annonces vidéo publicitaires sur le film tu sais, de 30 secondes, des espèces de petits teasers où des fois tu as des, euh, des phrases de, de, de presse, de mm -hmm. cinéma, et tu en avais une, je sais plus qui c'était, où il y avait juste écrit nécessaire. Voilà, c'est un point de vue. Oui, c'est un point de vue. C'est pas forcément le cas pour tout le monde. Oh non, voilà. ça c'est clair. Euh, bon, je pense qu'on a placé un bon contexte autour du film. Du coup, le projet s'est fait un peu, on va dire, dans l'ombre de Bacnor parce que clairement, le film mmh. Backnor a mis déjà beaucoup de temps à sortir. Parce que je ne sais pas si ouais. vous vous rappelez, mais à l'époque, Backnor a été repoussé un nombre incalculable de fois à cause du Covid. Euh, là, en plus, du coup, le projet a été fait quasiment simultané. Ce qui fait que on a cette impression d'avoir une vraie filiation avec Backnor vu que le film sort à peine un an ouais. après euh, bah, coup, oui. le précédent métrage. Mmh. Euh, donc du coup on se retrouve avec ce film donc, qui parle de quelque chose qui a eu lieu il y a à peine 7 ans du coup Qui est encore très frais dans les esprits de beaucoup de personnes Que ça soit d'un point de vue affectif ou simplement d'un point de vue purement formel Dans le sens où on n'a pas tous été touchés directement par ces attentats Mais on les a tous connus au compte goutte et on les a suivis au compte goutte au fur et à mesure de l'enquête Jusqu'à dernièrement où il y a eu en plus les procès Absolument, ouais. des attentats du 13 novembre qui ont été surmédiatisés ouais. Donc voilà, c'est clairement un truc qui est encore bien ancré dans notre chair et dans l'air du temps. Euh, contexte placé, mon cher Kevin, du coup, novembre, tu en as pensé quoi bah, Moi, j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai trouvé très intéressant, bah, justement, le, sur son point de vue. Euh, c'est ce qu'on disait, c'est que le film, il est axé uniquement sur l'enquête qui suit, euh, du coup, les, les attentats. Et euh, du coup, c'est fait de manière très chronologique et structurée. On aura un espèce de gros novembre qui s'affiche avec euh, en bas écrit euh, 14, 15, machin. Et euh, du coup, c'est uniquement euh, un point de vue de, de la police et euh, des enquêteurs sur euh, essayer le plus vite possible de retrouver les, les terroristes en fait, qui sont dans Paris. Et il euh, y a uniquement l'introduction qui sert... Euh, à parler du moment où ça arrive, mais on n'est pas dans, euh, dans, dans un contenu cru et ah euh, explicite euh, visuel. Et tant mieux, parce que ce n'est pas nécessaire non. du tout. Ce serait très malsain même, euh, je pense. Enfin, ce serait très bizarre de faire ça. Mm -hmm. Donc là, on est vraiment sur, euh, sur toute la tension qui s'installe, euh, la précipitation d'agir aussi. Et du coup, euh, le, le film est très... Euh, euh, il, est, il est très réaliste dans sa manière d'être fait, il est très terre-à-terre, terre, il est très, euh, très informatif euh, et du coup euh, on, est, on est crispé tout le tout long en fait. Enfin, moi j'ai trouvé ça très tendu comme, comme atmosphère, ça marche, ça marche très bien et il euh, y a eu euh, quelques scènes mais très peu euh, où on va être euh, dans le très émotif mais parce que c'est aussi important de le faire. Euh, je, pense à, je pense à deux, trois scènes comme ça, vite fait, mais, euh, mais sinon le, le, le reste, euh, euh, il, est très, euh, voilà, il est très ancré sur un point de vue euh, enquête. Et moi, c'est ça qui m'a plu aussi, mmh. et c'est ça aussi qui peut être très différent de, du, du documentaire qui a pu être fait, par exemple. tu vois Tout à fait. Euh, on, on va s'éloigner, parce que déjà le documentaire va, va, va parler de, de témoignages, où on va voir peut-être des témoignages de gens, de la police peut-être de pompiers enfin mmh. toutes les personnes qui étaient au cœur du truc euh, et là on est vraiment euh, sur un autre point de vue encore et euh, du coup ouais moi j'en suis j'en suis sorti euh, bah, convaincu de ce que j'ai vu j'ai vraiment apprécié mais voilà ça te met pas euh, ça te retourne un petit peu mmh. alors que le film est pas euh, est, est pas euh, euh, explicite dans ce qu'il va montrer mais t'es enfin forcément touché par par ce qu'on te raconte voilà c'est ce que j'en ai pensé, après toi je sais pas mais... Euh, bah, moi j'ai vraiment bien aimé. En fait je trouve qu'il y, une... y a presque un parallèle dans un sens à faire avec Backnor, au-delà simplement de la présence de Cédric Jiménez à... Ouais. à la réalisation. On est vraiment sur deux antithèses quasi complètes Absolument, qui ouais. pour autant vont avoir le même style de captation et ouais. la même manière de jouer avec l'attention. Là où ouais. nord est un film qui se veut très affectif par rapport à ses personnages principaux parce que... Clairement, ils sont traités comme tels, comme des personnages, même s'ils sont basés sur une grosse part de réalité. Mmh. On a la sensation quand même que le développement de leur background, le, le placement dans le côté très famille qu'ils entretiennent les uns avec les autres, euh, l'affect qui va être lié par rapport au personnage d'Adalex Copoulos ou des choses comme ouais. ça, ça va créer, on va dire, une dimension euh, émotionnelle qu'on ne retrouve pas dans Novembre parce que tu l'as très bien évoqué, l'objectif de Novembre, c'est d'être factuel. L'objectif, c'est d'avoir novembre 13, novembre 14, novembre 15, novembre 16, novembre 17, ainsi de suite, jusqu'à novembre 18. Mm -hmm. L'objectif, c'est de monter en crescendo sur est-ce qu'ils vont les retrouver ou non. Est-ce qu'ils vont réussir à avoir une piste ou est-ce qu'ils vont complètement se planter et qu'ils vont viser à côté. C'est oui. vraiment ça l'objectif. Et tu l'as très bien évoqué, mais ça je le pousserai un petit peu plus dans l'écriture. Le seul vrai lien dramatique qu'on peut créer tout du long de ce film, c'est cette scène d'introduction avec la continuité du récit. Ouais c'est ça. Parce qu'en soi, vous enlevez la scène d'introduction, on est quasiment sur suivons euh, la gestion des attentats par la police française du novembre 13 jusqu'au novembre 18. Ouais. Point barre, Ça pourrait être ça. Donc il euh, y a vraiment cette dimension très particulière qui se voudrait de ne pas vouloir créer trop d'affect par peur de ne pas réussir à parfaitement gérer ce que le spectateur pourrait ressentir face à ça. Bah c'est ça. Mais.. Vas-y, je te laisse finir. Non, non, mais vas-y, non, non. Mais c'est surtout que par rapport à, si on compare avec Back Nord, on n'a pas aussi la même, peut-être la même quantité ou la même richesse euh, informative. Parce que vraiment, en novembre, il y a énormément de choses à dire. Euh, là où, euh, où Back Nord euh, se voulait, euh, je pense, dès le départ, enfin euh, euh, il voulait faire quelque chose qui euh, avait un attrait avec la réalité par rapport à des événements qui se sont passés en 2012, euh, mais on avait peut-être dès le départ la volonté aussi de créer des personnages de toutes pièces mmh. euh, pour mélanger les deux alors que là on a tellement de choses à dire sur la traque des cinq jours euh, qu'on n'a pas forcément la place pour ça mmh. et on n'a pas besoin parce que du coup on n'a pas besoin de créer un affect supplémentaire avec un développement de personnage, sachant qu'on va déjà être profondément touché par ce qu'on nous raconte c'est tout à fait suffisant et euh, du coup, oui, euh, comme tu le dis, il y aurait eu un, un trop plein d'informations et le film aurait été peut-être beaucoup trop long et beaucoup trop euh, compliqué à digérer émotionnellement. Ah bah oui, avec trop, clair. De, trop de trucs derrière de développement de personnages. Euh... C'était pas, c'était pas, euh, c'était pas important. Et c'était oh pas, pas l'objectif. Je, pas pas Je pense que c'était clairement ouais. pas l'objectif. Je te propose qu'on plonge tout de suite dans l'écriture. Donc, euh, c'est la première fois que Cédric Jiménez ne touche pas du tout à l'écriture d'un de ses films. Euh, mm -hmm. Du coup, c'est Olivier Demangel qui oui. a, visiblement, de ce que j'ai cru comprendre, il a proposé le scénario à Cédric Jiménez. C'est un scénario qui, du coup, était très documenté, parce que De Demangel, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup, euh, on va dire, plongé dans le travail de l'enquête qui a été faite mm -hmm. entre le 13 et le 18 novembre par la police pour justement retrouver les deux terroristes qui étaient en fuite. Oui. Donc, vraiment, il y avait un travail de minutie qui était assez impressionnant. Euh, visiblement, Cédric Jiménez a un petit peu touché au scénar, mais il n'est même pas crédité au générique du film, donc c'est toujours à mettre entre de grosses guillemets ce genre d'informations. Euh, en tout cas, ce qui est très intéressant, et ce que je t'évoquais un petit peu avant, moi de mon côté, et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que j'ai presque eu la sensation par instant que le film était presque anti-narratif. Mm -hmm. L'objectif n'est pas forcément plus que ça de nous faire suivre une histoire de A à Z, mais plus indirectement d'évoquer en fait tout ce qui s'est passé, et de le faire de manière très sporadique en mm -hmm. ayant pour seul attache narrative, novembre 13, bah novembre 14, novembre 15, novembre 16, novembre 17, novembre 18. En fait d'une manière un peu inconsciente, l'histoire le, le, elle s'écrit un peu toute seule parce que les faits ils se, ils, ils se dévoilent un peu au fur et à mesure, mmh. euh, donc en fait en reprenant les, les, les, vrais, les vrais faits, tu, euh, tu as la narration qui se, qui se met un peu bout à bout toute seule. Et euh, tu parlais, oui, du coup, de, de l'implication de, de, de petits détails, de, de vrais trucs. Oui, c'est vrai que Jiménez, il avait dit dans une interview qu'il avait fait venir vraiment euh, des enquêteurs ou même des, des personnes de l'antiterrorisme pour justement euh, avoir leur point de vue sur euh, est-ce que là, ce qu'on fait, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est trop éloigné de la réalité Ou est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose qui aurait pu arriver ou qui s'est passé, etc. Pour vraiment coller à, euh, aux faits et puis avoir un peu cette... Euh, cette tension et ce, ce bordel monstre que c'est de, de devoir gérer euh, humainement euh, tout ça quoi. Oui, bah d'ailleurs moi c'est ce euh... une phrase qui m'a beaucoup marqué du personnage principal euh, qui à un moment évoque ouvertement dès le début de la mise en place de l'enquête. Euh, S'il y en a parmi vous qui sont trop touchés par cette histoire-là mmh. ou qui auraient peur de ressentir trop de choses personnelles, ouais. euh, mettez-les de côté ou partez parce que euh, cette enquête ça vous touchera forcément. Ouais. Et, euh, et j'aime bien, entre guillemets, cette prise de position parce que, indirectement, c'est une prise de position qui est faite au spectateur. De lui dire, ne mettez pas trop de personnel dans cette histoire parce que là, on va surtout vous montrer des faits. On va surtout vous montrer comment cette enquête s'est déroulée, comment les personnages ont réussi à atteindre tel objectif ou tel objectif. Donc, n'y accrochez pas trop de vous. Mm -hmm. Laissez quand même une certaine distance pour oui. pleinement comprendre, finalement, comment une enquête policière se fait et comment, surtout, on arrive à cerner, le bien du mal, en un sens mmh. j'ai presque eu cette sensation là j'ai trouvé ça très juste entre guillemets parce que c'est compliqué de faire en sorte que le spectateur accepte ce genre de prise de position où on va se dire on va avoir un truc très réaliste sur lequel je vais pas forcément avoir d'attache émotive mmh. donc du coup on pourrait se dire instinctivement bon bah ben, dans ce cas là c'est un peu chiant euh, je vais juste suivre un divertissement, point barre euh, ça va pas être fou, il va peut-être y avoir de l'attention mais ça va pas avoir plus que ça d'attache sur moi et ouais. finalement il y a une certaine accroche qui se fait en fait ben, bah, elle est un peu, elle est un peu euh, naturelle, mmh. la, fin, cette, cette empathie ou cette accroche vis-à-vis euh, -vis de ce que tu vois. Elle est un peu... Si tu si as des émotions, tu vas quand même euh, ressentir forcément des choses. Ah bah, ça, c'est clair. Donc, euh, ouais, enfin, tout, euh, toute l'attention, tout, les, les, les faits sont tellement réalistes, même quand entends le président parler, ça te donne des frissons au début où t'es vraiment pas bien, en fait. Euh. Donc euh, ouais, t'as pas, euh, pas besoin de, de montrer euh, de, trop de choses dans le sensationnel pour te provoquer des, des, un ressenti en fait, ça se fait un peu naturellement. Euh, bah, C'était le gros risque entre guillemets qu'on pouvait mettre sur ce film, de vouloir tomber dans le tap à l'œil un petit mm -hmm. peu indirectement et de ouais. voir Olivier Demangel absolument écrire et composer avec les attentats, comme si euh, il fallait absolument les mettre en cette Ouais. Il fallait absolument les montrer, chose qu'on évoquera ensuite, Cédric Jiménez ne tombe jamais dans ce pathos-là qui sera un petit peu vulgaire et tape à l'œil. C'est ça qui ouais, est un aussi. C'est très sobre, c'est très élégant, ça, ça se veut vraiment être bah, très haletant. Après, encore une fois, on pourra le reprocher, et moi je le vois un peu comme un défaut, même si en soi euh, je comprends la démarche derrière. C'est vrai que du coup, on l'évoquait un peu avant, bah, les personnages ne sont pas plus développés que ça. Non. C'est vrai. Ce qui fait qu'on peut ressentir, une, je dirais pas une paresse euh, de composition de personnages, parce que c'est pas le cas, parce que derrière ils ont quand même un background, mais une non-envie de vouloir trop nous attacher à eux. Comme s'il fallait quand même absolument garder cette fameuse distance que j'évoquais avant. Bah ouais, ça, alors ça va peut-être de pair du coup, mais euh, c'est surtout que ouais c'est pas forcément important, et puis euh, ils, ils, peuvent, euh, ils peuvent, les personnages, euh, et c'est ce qui se passe, c'est ressentir des choses à travers ce que, ce que eux sont en train de vivre. Mmh. Et par rapport à ce que eux sont en train de vivre, bah toi justement, ça te fait une espèce de transition aussi. Tout à fait. Donc euh, des fois, tu vas, voir, euh, tu vas voir un enquêteur parler avec des gens qui sont à l'hôpital, qui te racontent des trucs glaçants, où vraiment t'es pas bien, et il va ressortir, et il va être comme ça, le regard dans le vide, tu vois. Et ça, déjà, ça te permet d'avoir un affect mmh. par rapport au personnage, même si on sait rien de lui. C'est pas grave, parce que du coup, on va, euh, à travers sa réaction, il va nous transmettre des trucs. Il y a peut-être un seul perso qui est beaucoup plus dé détaillé euh, que les autres, c'est le personnage d'Anaïs. Euh, ouais, Inès. De, de, ouais, Inès, Anaïs de Moustier, c'est ça son nom ouais, tout à fait. Euh, c'est le seul, peut-être, qui a un lien avec. Euh, si on fait une comparaison avec Back North c'est elle qui ressemble à François Civil. Tout à fait, oui, c'est vrai. C'est euh, son personnage qui a une relation avec euh, un personnage qui va les aider dans l'enquête qui est tout à fait honnête dans sa démarche, et qui promet des choses, et qui se laisse complètement dépasser ou submerger par les événements, et qui ne peut rien faire, et elle a des remords à la fin. Et moi, j'ai eu le parallèle tout de suite avec François Civil. C'est vrai que je pas fait, mais oui. Pareil oui, c'est vrai. À la raison. Fin. Donc euh, moi, j'ai pensé à ça, à la fin, tu vois François Civil qui est en train de pleurer parce qu'il ne peut pas faire quelque chose pour... Euh... C'était Samia, je crois, son prénom. Comme c'est le cas ici, en plus. C'était Samia. ne <rire> rigole pas. Dans je... les deux cas, je crois que c'est Samia le nom c du personnage. Samia, je sais plus. Ouais, je crois. Hein. Enfin bref, c'est un détail, mais du coup, euh, ça me faisait penser à ça, et là c'est pareil, elle est là en train de, de dire des trucs à Jean jardin comme quoi elle a donné sa parole, qu'elle a fait des promesses, et qu'elle a des remords maintenant, parce qu'elle peut rien faire, mmh. du coup elle est complètement détruite, et même elle, on la suit beaucoup plus, parce qu'elle fait, euh, euh, fait des enquêtes de son côté, elle ne suit pas la procédure, euh, on va la voir dans des scènes où à un moment elle a la piscine et puis elle est comme ça, elle est pas bien, et puis elle se tape la tête, tu vois. Et ça, il n'y a que elle où on a beaucoup plus de détails par ouais, rapport aux autres. c'est vrai. Mais on n'a pas besoin de savoir si elle a des enfants, si elle a une vie de famille, etc. C'est juste dans ce qu'elle va vivre euh, dans, on va réussir à on va avoir réussir de l'affect avec, avec elle et même avec les autres en vérité. Mmh, tout à fait. Donc en fait, c est, c est, c est, tout est naturel et tout est, tout est bien fait pour, pour ça. Il n'y a, y a rien de forcé. Mmh. Il n'y a rien de forcé et du coup, ça, ça passe très bien. Ouais. Moi, je trouve aussi que le film, en plus de ça, pour un peu boucler au niveau de l'écriture, euh, je trouve que le film n'est jamais ni très blanc ni très noir. Et euh, la fin, en est la parfaite synthèse de ça. On ne va pas la spoiler pour éviter... Bon, voilà, ce n'est pas un gros spoil, parce que j'imagine que si vous connaissez un petit peu l'histoire, vous savez comment ça se terminer Mais la manière avec laquelle c'est géré au sein de l'écriture, ça montre vraiment qu'il n'y a pas de réussite, en fait, dans ce genre de moment. Non. que tu ne feras que échouer, que tu ne pourras pas avancer, que tu ne pourras pas réussir à atteindre l'objectif que tu t'étais fixé, et que même s'ils si arrivent à les retrouver, il y aura quand même une forme de défaite. Bah ouais, parce que y a les, y, les conséquences sont déjà là. Mmh. Le mal est déjà fait, et du coup, il y a une phrase qu'elle dit, c'est euh, Sandrine Kiberlin à la fin, quand euh, c'est terminé, elle fait « bon bah ça y est, c'est fini ». Elle dit un truc comme ça au téléphone, elle raccroche mmh. et dit « bon ça y est c'est terminé ». Mais ça veut dire, euh, ça veut dire quoi Et après mmh. Après il se passe quoi Il peut y avoir d'autres menaces, d'autres euh, problèmes qui peuvent arriver, il y a tout, euh, tout l'aspect médiatique à gérer, il y a euh, tout, toutes les personnes qui vont en souffrir toute leur vie. Donc en fait c'est juste euh, ça qui vient de se terminer, on peut souffler deux secondes. C'est tout, un peu le ressenti c'est un peu ça. Il mmh. n'y a, a jamais de happy end dans ce genre de truc. Ah ben bah, c'est pas possible. C'est juste... Euh, Bon, bah, c'est terminé. Euh, voilà, maintenant, il faut qu'on gère tout l'après. Mais, euh, mais du coup, te... c'est même pas un soulagement, en fait. C'est un, un soulagement qui est bref. Et, ah, très, euh, est bref. Tout, quoi. très bref. Très euh, bref. Je te propose qu'on passe à la mise en scène. Euh, donc, réalisé par Cédric Jiménez, le film est, comme on l'évoquait un petit peu, à l'image de Bacner en termes de style. Mm -hmm. On reste sur la même manière de capter le geste, de capter les différentes actions. Moi, j'ai trouvé le film vraiment impressionnant. Ouais. Parce que on l'a évoqué, il n'y a pas trop de narration. Donc à partir de là, ce sur quoi on doit se raccrocher, c'est un petit peu la rythmique de la mise en scène, et la manière avec laquelle le cinéaste va composer avec les différents faits qu'il a face à lui. Mmh. Le film est un immense morceau de tension qui ne prend de fin qu'au début du générique. Clairement. Ça m'a sidéré, et ça m'a soufflé. Il y avait des moments où réellement je me suis surpris à arrêter de respirer. Oui, oui. Parce que bah le oui. film est tétanisant, ne cherche jamais à lâcher la pression, mmh. et constamment veut faire en sorte qu'on soit comme ça. Ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord, des fois t'es vraiment euh, pris dans, dans, dans, dans des scènes où il y a des filatures ou des trucs comme ça, tu te dis « putain, mais euh... Enfin c'est très tendu, et mmh. t'as raison jusqu'à la fin, et du coup c'est un peu bah, ce que je disais juste avant avec la, la fameuse phrase « bon bah c'est est terminé ». Toi aussi tu fais oh. « bon bah là tu viens d'être crispé pendant 1h45 ». Euh, ouais le, le rythme est le rythme est très bien géré ouais. et euh, la manière dont il est construit bon ben il est euh, il est construit aussi de manière un peu inconsciente vis-à-vis -vis de ce qu'on disait parce que les faits sont déjà là donc fait. Euh, il faut euh, évidemment c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de choses ah bah non, donc pour pouvoir le mettre tout au long, il faut bien rassembler les éléments pour que ce soit quand même cohérent. Et qu'on ne euh, se perde pas, parce qu'il qu y a tellement pas. de flux d'informations et de Absolument, choses qui se ouais. passent qu'on pourrait rapidement se dire « Ok, c'est bon, j'ai complètement perdu le fil, je ne sais pas dans quelle direction aller ». Ouais, et ça c'est très bien montré hein, par rapport aux, aux policiers qui sont complètement débordés, ils ont de la paperasse partout, ils ont des appels à tout va, ils sont là « Oui, on a 1200 Et Inès euh, en est, est la parfaite symbolique, parce qu'à un moment, elle se retrouve à faire une action en dehors du système juridique, parce qu'elle a l'impression ouais. que c'est obligatoire d'aller vite, Ouais. Et qu'elle en oublie finalement qu'il y a des lois, qu'il y a des choses à respecter et que si j'aime en se foire, eh ben c'est tout le système en fait qui s'écroule. Mmh. Ouais mais du coup elle est, elle est un peu dépassée parce qu'elle dit oui mais là c'est peut-être une piste en fait. La piste elle est peut-être très très bonne et on va l'ignorer parce qu'on peut pas, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il y a d'autres trucs. Et c'est pas envisageable pour mmh. elle tu vois. Donc euh, ouais le, même là-dedans, même dans le, dans le chaos, c'est très compréhensible. Parce qu'il y a juste à montrer un bureau rempli de personnes stressées en train de faire euh, leur possible, sans dormir, sans manger, sans essayer d'avoir d'attache, et avec, euh, avec des coups de fil qui n'arrêtent pas. Et, et, et toi, t'es là, tu fais « oh là oh, là, oh, mais c'est horrible en fait mmh. à gérer, c'est horrible ». Donc euh, c'est très bien montré, c'est très bien, c'est très bien, enfin euh, c'est facile à, à bien suivre quand même, malgré toutes les informations qu'on peut, qu'on pourrait avoir. Tout à fait c'est euh, très bien rythmé il euh, n'y a pas de en fait tu n'arrives même pas à avoir de temps mort dans ta tête alors je, je dirais qu'il y a des temps morts mais y des, y temps des temps morts temps qui morts. sont très symboliques je vais reprendre une scène que tu as évoquée au niveau de l'écriture c'est la scène où il y a Inès et un de ses collègues qui sont en train de prendre des témoignages à l'hôpital ouais, et cette est... scène là est très bien faite parce qu'en plus il y a un très joli travail au niveau du, justement, de, du chant contre chant et des sons mais surtout il y a un plan mm -hmm. qui avance très légèrement qui met en parallèle deux chambres oui. avec deux témoignages. Oui, je vois très bien. Ouais. Et j'ai trouvé ce plan extrêmement fort parce qu'il montre la difficulté de leur travail. C'est-à-dire que tu es à mille endroits en même temps ouais. et tu vas écouter des choses absolument horribles et tu dois quand même réussir ah, à prendre du recul ouais. et à te dire, bon, ce que j'ai entendu est glaçant, mais quelles informations je dois comprendre ouais. Quelles informations je dois avoir Et même toi, en tant que spectateur, tu tu vas instinctivement vouloir te mettre également à leur place et vouloir ressentir les informations et les écouter. Et en même temps, tu vas te perdre parce que tu te rends compte que ce qu'ils disent, c'est horrible. Mmh. Et oui. que c'est arrivé à des êtres humains. Et mmh. que ces personnes-là, elles n'arriveront pas à s'en relever. Et pour autant, tu te dis, prenons quand même du recul. Parce que si ça me touche, bah, je ne vais peut-être pas réussir à pleinement prendre conscience de ce qui se passe devant moi. Oui, mais ça, ce n'est pas facile. Ah ben, bah, c'est même impossible. C'est impossible. Tu vas rester concentré sur ce que tu viens d'entendre. Show, hein. ouais. Mais du coup, tu parlais de cette scène là, et en, par en parlant de mise en scène, je trouve qu'il y avait des petits moments où le travail du son il était vachement bien. Et je crois qu'il y a cette scène là qui suit parce que c'est Sami Outalbali qui est dans la chambre, non euh, Je crois, ouais. Qui fait une, un témoignage, et la personne elle dit un truc du style, et là il y a eu un grand silence. Et après, on le voit dans la voiture, et il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit du tout. Et ça, j'ai adoré ce travail sur le son parce que là, je me suis dit, ah ouais, là c'était très bien fait, il y avait. Et hormis la, la, la scène où il y a eu une minute de silence, bon là elle va de soi parce que ouais, là elle va de soi. le son il est coupé. Et quand il quand y a quand même la musique de Guillaume Roussel derrière y a quand même qui a une aussi, Là ouais. pour le coup, dans la fameuse séquence dont y tu y parles il n'y a rien. Il est comme ça en train de penser derrière et t'as pas de son dans la voiture. Mm. Et faire le parallèle avec la phrase, bah, j'ai trouvé ça vachement poignant. Ouais. Non, non, c'est un fort. détail euh, que j'ai remarqué qui était bien. Et moi ce qui m'a impressionné aussi, bon là pareil, c'est du spoil sans vraiment être du spoil, mais en gros toute la séquence d'assaut de fin. Mm. Euh que Jiménez c'est super bien filmé les scènes d'action. Moi, c'est ça qui m'impressionne, c'est qu'au-delà de la maîtrise formelle du rythme et de l'attention, ouais. c'est un mec qui sait super bien mettre en forme à quel point l'action euh, elle peut parfois être complètement chaotique ouais. et nous laisser sidérer. Et cette séquence-là, ouais. elle couple tout ce que tu viens de dire. Le son, ouais. l'image, l'impact euh, dramatique, l'attention. Là-dedans, il y a tout. Il y a de tout. Et moi, même à un moment, quand il y, y a eu une explosion, j'étais là. Et la scène où ils arrêtent pas de tirer, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas, c'est tétanisant. C'est un vacarme qui dure 30 secondes, un peu plus, et là. Un peu ça, plus, ça, je crois que ça durait une minute, ça quasiment. Ça bouine, ouais. ouais. Euh, et es là, mais... Euh, et en fait, du coup, le, le fait d'avoir un son aussi fort, ça te crispe encore plus. Parce mmh. que t'as encore plus peur de ce qui va se passer, tu ouais, vois. Ouais, c'est ça. Donc, euh, ouais, cette scène-là, elle, ben elle, est, elle, est, elle est complètement à l'opposé du, du reste. On a un grand silence, et là, on a un... Bah, c'est le chaos total, Ah ouais, c'est le chaos. Bon, c'est euh, et d'ailleurs j'en profite pour saluer le très joli travail de Guillaume Roussel à la musique Oui. très très bien fait c'est un, un espèce de, de travail qui est un peu en filiation avec Bacnor oui, sans pour autant dire. parfaitement épouser ça et en allant chercher des sonorités qui sont, qui sont parfois très intelligemment faites et qui, oui. et qui parviennent à, à lier les scènes presque les unes avec les autres il y a des moments où j'étais en train de me dire il y a des morceaux de musique qui sont très longs j'ai vérifié, il y a des morceaux de musique à composer Guillaume Roussel qui font quasiment 8 minutes et oui. qui arrivent à lier des scènes les unes avec les autres c'est absolument fou mais c'est ça qui est aussi encore plus intéressant et euh, où tu trouves le travail encore plus admirable derrière alors déjà euh, vraiment euh, c'est génial ce mm -hmm. qu'il fait c'est euh, d'avoir une vraie identité avec la musique tout à fait parce qu'en vrai la musique ça peut être un truc qu'on oublie beaucoup peut-être alors dans le cinéma français je sais pas mais c'est important ouais. et en fait il y a, y a un truc qui ressort avec euh, avec Back nord euh, c'est cette capacité à te tenir en haleine même au moment où le générique s'affiche. Et avec Backnor, il y avait cette musique qui était un peu hypnotique. Euh, qui, je crois, à la était fin. de Giorgio Moroder. Exactement. Si C'est bien ça. C'est Tears, elle s'appelle. Exactement. Ouais. Ouais. Et bien, cette musique-là, dès qu'elle s'enclenche, tu as des frissons parce qu'en en fait, il y a une sonorité qui est un peu ouais. particulière et en fait, elle te reste dans ce que tu viens de regarder. Il y a des génériques dans des films où moi, je ne comprendrais jamais pourquoi ils ont mis ça. C'est-à-dire que moi, un générique de fin, il faut absolument qu'il te détache tranquillement de ce que tu viens de regarder tout à fait alors quand tu as un film qui te prend au trip et qui te met une musique toute pourrie de chanter à la fin là où tu dis mais pourquoi là en fait ça te casse ton émotion là il y a une continuité qui se fait et même ah, bah dans, dans novembre avec avec back north c'était pareil c'est euh, as, as, euh, la coupure tu as un écran noir et puis là tu as cette musique qui se lance et puis toi tu restes encore un peu happé par ce que tu viens de vivre et avec novembre les sonorités étaient différentes parce qu'elles étaient un peu plus douces euh, mais euh, ça fait le même travail sur tes ouais, émotions en fait. et, euh, et même sur la, la typographie on reste sur un énorme un, un énorme un... titre comme c'était le en cas blanc. avec Backdoor en ouais. plus ouais c'était tout pareil blanc sur arrivé. noir et euh, du coup il euh, y, y a une il un, un vrai rapprochement qu'on peut faire sur justement des petits détails comme ça mm. euh, comme si les deux films étaient un peu euh, liés sans, sans inconsciemment sans ouais. vraiment avoir vraiment de de lien une l'impression qu'il y a un peu un lien quand même qui se fait, et euh, du coup, même sur le générique de fin, ça m'a fait beaucoup penser à ça, et en fait ça te permet de te détacher tranquillement de ce que tu viens de vivre, mm. voilà. Donc euh, ouais, je, je, je trouve que jusqu'au bout, le travail est, est vraiment parfait, quoi. C'est joliment dit. Non mais c'est vrai, mais faut, <rire> non, mais le, mais ouais. faut le souligner non, parce que c'est qu souvent en euh, ça tu l'as très bien dit. Euh, au niveau du casting, bon bah là, on a quand même euh, un casting qui est euh, absolument hallucinant. Ouais. Euh, Jean Dujardin, Anaïs de Moustier, Sandrine Kiberlin, Lina Koudry, euh, Sofiane Kamez, Cédrine Kat, Jéré Jéré Jérémy Régnier, euh, Sami Outalbali, euh, Stéphane Bach, je, je pourrais te citer tout le casting, mais en fait, j'ai pas forcément envie de ressortir plus que ça, une prestation plus qu'une autre. Je dirais que les deux acteurs, pour moi, qui ressortent le plus, parce qu'ils ont des personnages beaucoup plus importants, c'est Anaïs de Moustier et Jean Dujardin, oui. mais ça serait ne pas rendre légitime le travail en fait, de tout le Ouais, que je trouvais hallucinant. Bah ouais, et puis euh, c'est surtout quand je pense que inconsciemment, un film comme ça, quand tu joues dedans, bah t'as pas besoin vraiment de. De faire beaucoup de travail, ça vient un peu tout seul. Parce que tu sais de quoi tu vas parler, tu sais dans quoi ça. tu t'embarques. En fait, émotionnellement, je pense que tu es un peu déjà dans le bain. Ah, mais le poids doit être encore plus complexe parce que du coup, en tant qu'acteur, tu te dis, je vais pas être quelque chose auquel j'ai forcément un affect, sur ouais. lequel j'ai forcément un regard qui va être biaisé parce que je sais que ça m'a touché. Il faut que j'arrive à prendre la distance nécessaire pour quand même oui. camper mon personnage de la bonne manière. Et je tu trouve as que raison, ouais. Ils arrivent à avoir cet équilibre. Il y en a plein qui reprochent au casting de, de peut-être vouloir mettre trop d'émotions là-dedans. Moi, je trouve pas tant que ça. Je trouve que justement, au contraire, il y a beaucoup d'équilibre dans les performances. À la limite, la seule performance sur laquelle j'ai peut-être un petit peu de mal durant quelques instants, ça serait Sandrine Kiberlin, qui je trouve est un peu trop grandiloquente dans certaines scènes. Et encore, c'est vraiment du détail parce que je trouve qu'il y a une spontanéité, et qu'il y a ah, une ouais. énergie qui se dégage de l'ensemble du casting qui vraiment, moi, m'a pris au trip. Je trouve ouais. que Sofiane Camès, par exemple, dans la scène euh, dans plein milieu du marché où ils perdent un témoin, oui. cette scène-là, elle, elle est, est extrêmement bien faite et lui mmh. dégage vraiment une aisance, je trouve, dans l'interprétation du personnage qui marque et qui marche en plus. Et cette scène-là, celle-là où tu peux avoir le souffle un peu, où tu retiens ta respiration, ouais, c'est un peu. Euh, c'est tendu, c'est extrêmement tendu. Ouais. Mais après, moi qui euh, j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle a, en fait, a juste un, un espèce de charisme. Ah bah c'est clair qu'elle qu elle a du charisme. En fait, elle a un regard, je sais pas comment trop l'expliquer, mais en fait, dès qu'elle parle ou dès que, dès que tu la regardes, il y a. Je sais pas, a, elle a pas grand chose à faire pour euh, vraiment te toucher mm. quoi. Et là, je trouve que ça marchait encore, mmh. comme d'habitude. Enfin, je sais pas. Euh... C'est vraiment le genre d'actrice où tu pourrais l'écouter pendant des heures parler. Il y a un truc un peu, euh, tu ne ah bah peux elle pas trop l'expliquer, mais, mais euh, si, si, si je, je comprends totalement ce que tu veux dire. Après, oui, il n'y a pas de, y a pas forcément d'acteur ou d'actrice qui va beaucoup plus ressortir dans son dans son interprétation parce qu'ils sont tous très très justes mmh. et ils ont tous des manières aussi très différentes euh, de vivre. Le, les événements, mmh, complètement. Certains vont être beaucoup plus euh, détachés que d'autres. Euh, Jérémy Régnier, par exemple, euh, va avoir un peu un... Il... un rôle de superviseur, moi je trouve. C'est vraiment ouais. le mec un peu omnipotent qui va gérer toutes les équipes ouais. et qui va pas directement sur le terrain, quoi. C'est ça, donc du coup l'affect est peut-être pas le même, mmh. mais euh, du coup il a, un peu, il a un côté un peu détaché. Complètement. Euh, là où les autres qui vont euh, recueillir des témoignages ou euh, forcément vont être au cœur du truc, euh, vont, vont beaucoup plus être euh, empathiques, c'est normal quoi. Ça c'est clair. On arrive à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que tu retiens du coup de novembre Ben, très bon film, vraiment, euh, que je reverrai je pense un peu comme nord je pense que je le reverrai aussi, mais ouais, celui-là je le reverrai, après c'est vraiment le genre de film où euh, je pense que tu le vois une fois, tu t'en rappelles très bien, mm -hmm. ça te marque beaucoup. Donc euh, ouais, j'ai beaucoup aimé le point de vue euh, du film, je trouve qu'il est extrêmement bien travaillé, et euh, après encore une fois, on, va, on peut rester toujours dans le même débat de savoir s'il est important ou pas de mm -hmm. faire ce film-là, ça reste un point de vue qu'il faut respecter, mm -hmm. surtout et euh, non vraiment euh, c'est pas ce, ce film-là est vraiment réussi il n'y a pas de y a, y a, y a pas grand chose à dire euh, là-dessus quoi et je pense qu'il va quand même marquer je sais pas s'il va avoir le même effet qu'avait qu eu Back North c'est ce que je me en termes de pas um, sûr, ouais. en termes de spectateurs c'est vrai que moi je me suis toujours dit que ça allait être encore plus ouais. que Back North mais J'suis en fait je pense sûr, pas ouais. parce que justement il y a ce côté il euh, y a ce côté euh, euh, j'ai pas envie de voir ça mmh alors que Bac-Nord était différent, parce qu'on euh, qu n'a pas le même... Euh, c'est pas la même chose, c'est mmh. pas les mêmes événements, ça va pas toucher tout le monde, c'est pas pareil. C est, c est, là, ça touche tout le monde, même si ça se passe dans un lieu, alors que Bac-Nord, ça se passait dans un lieu, mais ça va pas forcément toucher tout le monde. Tout à fait. Donc euh, là, en fait, il euh, y a peut-être un effet inverse. Finalement, le film va peut-être pas euh, amener autant de gens. Il faut voir sur les vacances. Ouais, il faudra voir. Mais, euh, ouais, je... Très bon film, vraiment euh, rien à dire de très euh, négatif dessus. Bah, je suis un peu d'accord avec toi. En fait, le vrai reproche que je pourrais faire au film, c'est de ne pas vouloir mettre trop d'émotions, ce qui par moment crée un certain détachement. Mais en même temps, trop d'émotions aurait peut-être donné lieu à un film qui n'aurait pas pu prendre la juste valeur de tout ce qu'il met en scène. Bah, c'est ça. Donc, au final, oui. novembre, c'est un film qui réussit son pari, un pari qui, je trouve, était pour moi perdu d'avance et qui, au final, ne l'est pas. C'est un pari qui a réussi Cédric Jiménez et qui le fait très bien. Il réussit à être intense, haletant, puissant, réaliste, informatif et juste dans ce qu'il cherche à montrer. Euh, en plus de ça, il s'entoure de très bons acteurs donc du coup le film a vraiment un bon impact sur nous. Ouais. Donc je pense qu'on est d'accord pour vous dire que novembre de Cédric Jiménez, il faut le voir en salle. Ça va être dur pour certains, j'en ai pleinement conscience et c'est bien de le rappeler. Mais ça reste un film qui prend la juste mesure de ce qu'il cherche à montrer, qui ne le fait pas de manière grandiloquente qui prend toujours le recul nécessaire pour nous ça. impacter de la bonne manière et c'est peut-être ça qui, comme tu le disais, en fait un film qui est vraiment bon dans sa démarche et qui fonctionne. Ouais, clairement, il est intéressant. En fait, c'est euh, clairement pas un film à voir où, euh, où on va se dire euh, « je vais aller au cinéma, c'est cool, C'est pas euh, du divertissement, je vais me, je vais quoi. me divertir ». Euh, clairement pas, là c'est plus à titre euh, informatif et il faut être un peu préparé émotionnellement. Il faut avoir envie aussi de euh, revivre d'une certaine manière des trucs comme ça. Donc euh, moi je comprends qu'il y a des gens qui ne veulent pas y aller. Donc, euh, mais euh, mais pour son point de vue et, euh, et pour, euh, pour son côté informatif, il est intéressant de le regarder, je trouve. Et eh bien c'est sur ces même paroles que l'on va se quitter. Merci mon cher Kevin d'avoir participé à cette Merci vidéo. Merci à toi. On <rire> se retrouvera vite, je pense. Je ne sais pas ah. encore pourquoi, mais on se retrouvera vite. <rire> tu me diras. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Tu peux dire au revoir mes papas. Au revoir. <rire> <rire> Ouh.